Aujourd'hui, je vais te présenter un site pour obtenir tous les corrigés de tous les sujets de concours. Alors ça peut te paraître étrange, tu peux te dire wow, « waouh, ça représente beaucoup de travail », mais c'est ce que propose le site DocSolus et c'est pour ça que je vais t'en faire la présentation aujourd'hui. Donc tout d'abord, tu peux rechercher les sujets, ils sont disponibles depuis les années 2000, donc ça fait à peu près 20 ans de sujets, mais tu as aussi tous les plus récents, c'est-à-dire 2019, 2018, 2017, et ils rajoutent chaque année les nouveaux sujets. Tu as pas mal de filières, tu as MPSI, PCSI au cas où tu fasses des concours au bout d'un an, tu as la MP, la PC ainsi que la PSI. Concernant les matières, tu peux voir que tu as les mathématiques, la physique, la chimie, ainsi que l'informatique. Mais tu peux aussi t'entraîner par mots-clés, c'est-à-dire que là, par exemple, tu peux marquer « thermodynamique ». Donc tu vas faire des recherches sur la thermodynamique, tu fais « chercher », et là, tu as tous les sujets de tous les concours que tu, sur lesquels tu pourrais t'entraîner qui ont des questions de thermodynamique. Tu peux faire ça avec tous les mots-clés que tu veux, mais tu peux aussi, par exemple, chercher euh, « sans mots-clés », mais tu es en filière euh, MP, tu veux t'entraîner dans la physique, donc tu veux passer le concours « mine ». Et tu veux t'entraîner sur le sujet de 2019 donc là tu fais chercher et là tu vas voir le sujet mine physique 1 et physique 2 qui vont sortir donc on va aller voir ce que ça donne et on va voir quel aperçu on peut avoir de ces deux sujets donc pour tous les sujets corrigés proposés par DocSolus ça se présentera comme ça tu as un extrait gratuit du corrigé mais tu as surtout déjà tout le sujet complet gratuitement donc ça veut dire déjà si tu veux t'entraîner tu peux prendre les sujets gratuitement sur leur site et t'entraîner mais c'est vrai que si tu t'entraînes les profs, ils ne peuvent pas forcément avoir tous les corrigés de la Terre. Donc c'est pour ça que eux, ils ont déjà préparé tous les corrigés disponibles et que tu as les premières questions, on va dire, qui sont gratuites. Donc là, on peut voir question 1, question 2 par rapport à ce sujet. Mais après, si tu veux la suite, il faut l'acheter. En plus des corrigés des épreuves, tu as aussi également les rapports de jury. Ça te permettra ensuite d'analyser en fait quels sont les critères pour avoir des points ou pas et c'est vraiment une véritable mine d'or en termes de conseils, en termes d'astuces, parce que tu pourras voir ce qui est attendu, pas attendu, selon les épreuves, et comme ça, si tu commences à comprendre les mécaniques de certains concours, tu pourras sûrement gratter quelques points, et ces quelques points peuvent parfois te permettre d'accéder à l'école que tu voulais, ou peut-être gagner quelques dizaines, voire même centaines de places, si jamais tu t'es vraiment beaucoup entraîné. Donc comment acquérir un corrigé Là, par exemple, pour ce sujet euh, mine physique 1 MP 2019, on reviendra sur les formules à la fin, mais si tu veux l'intégralité du corrigé mine pont euh, physique 1 MP 2019, tu juste à cliquer là et tu l'auras pour 4,99€ Donc une fois que tu arrives sur cette fenêtre, tu as le choix Soit tu payes par carte bleue, soit tu payes par Paypal Et on va se retrouver juste après que j'ai rentré mes coordonnées Donc voilà, c'est bon, j'ai rentré mes coordonnées, la transaction a été effectuée Donc on retombe sur le site et là si vous allez dans mes corrigés Normalement voilà, vous avez accès à votre corrigé, donc mine physique 1MP Et là vous avez toujours l'énoncé complet Le rapport de jury comme je vous l'avais dit Mais vous avez maintenant également le corrigé pour toutes les questions que vous pouvez avoir Vous avez également des indications, c'est à dire que si jamais vous voulez vous débloquer un peu sans vous spoiler bah vous avez pour chaque question des petites indications qui peuvent peut-être vous débloquer et vous permettre de réussir à faire la question et ensuite vous pouvez comparer avec le corrigé. Par exemple, là je viens de prendre la question numéro 10, on peut remarquer que pour la question 10 vous avez une page de réponse et c'est bien détaillé. Les résultats sont encadrés, il y a pas mal de phrases réponses pour expliquer les démarches, pour expliquer les différentes étapes et comme ça c'est bien détaillé, C'est pas juste la réponse qui vous est balancée dans la figure, ils ont pris le temps de bien rédiger les corrigés et ça dans toutes les matières, tout concours, toute discipline. Par exemple vous avez aussi ici la question 12, toujours détaillée, toujours avec les schémas, toujours avec les explications, les informations importantes mises en gras, les équations euh, mises en valeur, vraiment euh, du travail assez qualitatif. Je vais maintenant pour terminer vous présenter les différentes formules qui sont à votre disposition. Donc vous pouvez acheter des corrigés à l'unité à 5 euros, donc 4,99 euros. Donc vous pouvez avoir tous les corrigés de maths sup si vous voulez faire des concours au bout d'un an pour 4,99 euros au lieu de 9,99 euros. Toutes les réductions que vous voyez sont valables jusqu'à fin août. Après, elles n'auront plus lieu, donc les prix seront ceux qui sont barrés. Donc après, vous pouvez aussi acheter un concours dans toutes les matières. Donc par exemple, choisir CCP en MP, Centrale en PC ou Mine en PSI. Donc ça vous revient à 29,99€ ou 19,99€ selon la période où vous le choisissez. Vous avez également une seconde formule qui vous propose de choisir une matière, mais dans tous les concours cette fois-ci. Donc par exemple, toutes les épreuves de maths et d'infos en MP, en PC ou en PSI, ou toutes les épreuves de physique chimie en MP, PC ou PSI, à 39,99€ ou 29,99€ jusqu'à fin août. L'avant-dernière formule permettra d'avoir accès à tous les concours de toutes les matières de toutes les années de 2000 à 2019 pour 39,99€ ou 49,99€. Donc tout ce qui peut concerner l'AMP, la PC ou la PSI, vous avez vraiment tous les corrigés. Seulement pour 50 50€, je trouve que ça fait pas cher quand vous voyez que c'est 5€ le corrigé. Bah là, euh, vous avez pour l'équivalent, au lieu d'avoir 10 corrigés, bah vous avez carrément tous les corrigés de toutes les matières. Donc je pense que ça peut être un bon investissement. Et vous avez enfin la dernière formule, qui est la formule bibliothèque, où là vous avez les corrigés de MP, de PC et de PSI. A noter que vous avez le droit d'acheter les formules en groupe, c'est marqué dans la FAQ, vous pourrez les consulter, elle est juste là, je vous le montre. Vous avez le droit d'acheter à plusieurs les formations et de vous les prêter. Donc le seul, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que vous ne pouvez pas être plusieurs à vous connecter en même temps. Mais par exemple, imaginons que vous êtes trois, il y en a un en MP, un en PC et un en PSI. Vous vous mettez à trois pour acheter la formule qui actuellement est à euros. Ça vous revient à 30€ par personne et vous avez des dizaines et des dizaines de corrigés dans chaque discipline. J'espère que la vidéo vous aura plu et que la présentation vous aura convaincu. Ils mettent le site à jour régulièrement, chaque année vous avez les nouveaux corrigés. Ils sont aussi réactifs si jamais vous avez des questions ou que vous voulez avoir des renseignements supplémentaires. Dernière petite information, si vous achetez un corrigé à 4,99€, et que vous achetez ensuite une formule, ces 4,99€ seront déduits de cette formule. C'est-à-dire, si vous avez envie d'essayer, vous pouvez acheter euh, un corrigé pour voir ce que ça donne, et si vous êtes convaincu, vous pouvez acheter la formule et c'est déduit. Vous n'êtes pas obligé de vous dire « Ah main, je prends la formule et si ça ne me plaît pas, bah, j'aurais perdu beaucoup d'argent ». Vous pouvez prendre une formule, elle sera déduite, peu importe celle que vous choisissez. Par exemple, vous choisissez une matière pour tous les concours à 29,99€ actuellement, bah, vous achetez avant un corrigé à 4,99€ et la formule tombera à 25€. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde